Combien de fois j'ai gâché toutes mes chances d'avoir une vie normale? Un Uncharted 4, exclusivement sur PlayStation 4. For the players.